Bonjour à tous. Donc, on va démarrer ce webinaire dédié à la communication locale dans un monde sans cookies. Alors, nous sommes évidemment ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à un sujet d'actualité très mouvant hein, autour de l'annonce de la fin potentielle des cookies. Alors, c'est avec un, un très grand plaisir que j'anime aujourd'hui ce webinaire avec l'un de nos partenaires historiques, notamment sur la diffusion des campagnes digitales et l'un des acteurs majeurs du marché, à savoir Microsoft. Euh, nous sommes partis euh, et nous avons acté un format assez court, hein, 25-30 minutes, pour essayer de rester le plus concret euh, possible sur un sujet qui est parfois euh, assez complexe. Euh, avec pour ma part, donc moi je suis le, le, le CEO d'Inid, euh, je vais intervenir sur une vision plutôt macro euh, des changements à venir euh, et des solutions qui se profitent dans les mois, voire les années qui viennent hein, euh, autour de ces modifications. Et puis Pierre-Marie. Euh, qui intervient pour la, la, la part Microsoft, euh, nous interviendra plutôt sur une vision micro avec les changements en cours et à venir évidemment chez Microsoft. Euh, nous vous invitons à poser vos questions et à intervenir euh, sur le module qui est dédié, hein, euh, normalement sur la droite de votre écran. Euh, par contre, pour des raisons de fluidité, euh, je pense qu'on interviendra plutôt, on, on viendra répondre euh, à vos questions plutôt à la fin de nos interventions. Allez, c'est parti. Euh, un petit focus très rapide sur INI pour ceux qui euh, ne, ne connaissent pas et en synthèse. Une plateforme de marketing digital local euh, structurée autour de trois modules. Un module de campagne digitale euh, qui nous permet de diffuser des campagnes géolocalisées euh, et personnalisées pour les points de vente, alors notamment sur Google, Facebook, Instagram, Waze et évidemment euh, Microsoft Ads. Euh, un module de présence management qui permet d'optimiser euh, le référencement multilocal et puis un module de store locator qui nous permet de mettre à disposition des points de vente, des pages qui sont euh, optimisées pour des stratégies web to store 50 développements commerciaux et R&D, aujourd'hui, c'est 60 réseaux, groupements ou franchises qui euh, utilisent la plateforme avec un peu plus de 8500 points de vente. Alors, la question du jour, c'est euh, vers un monde sans cookies. Euh, alors, avant de partir tête baissée baisser sur, sur l'évolution en cours, euh, il me paraissait pertinent de repositionner le contexte alors, pour rappel, ce qu'est un cookie, c'est un petit fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. Ce fichier est composé uniquement de texte, donc il n'a pas de risque, il est complètement inoffensif. Et à l'origine, les cookies étaient développés pour permettre au site web d'avoir une mémoire sur la navigation des internautes pour simplifier les interactions et renforcer l'expérience utilisateur. Vous le savez, le cookie permet notamment de, de conserver les paramètres d'affichage d'un site, de conserver les, les saisies réalisées dans des formulaires, évidemment d'analyser le trafic d'un site euh, ou d'une page. Et puis au fil du temps, il a aussi permis, dans le cadre de la publicité, de cibler les bons internautes au bon moment et de mesurer les audiences et de gérer, de gérer évidemment les, les pressions de campagne autour du capping ou du retargeting. Il est donc devenu au fil du temps... Euh, un élément essentiel et structurant dans l'écosystème de publicité digitale permettant notamment aux acteurs et aux annonceurs de bénéficier de performances extrêmement poussées, hein. et ce qui a fait l'accélération euh, du marketing digital ces, ces 20 dernières années. Euh, mais ça a également amené à des dérives euh, que le régulateur euh, cherche donc à contrôler, à corriger depuis euh, maintenant près de 40 ans. Alors, je vais évidemment pas vous décrire tout l'historique euh, et la manière dont, euh, dont les, les règles ont essayé d'être positionnées euh, par les, les, les institutions. Euh, mais ce que je trouvais intéressant, c'était de rappeler que c'était un chemin qui était initié depuis euh, depuis très longtemps euh, et que nous arrivons sans doute au terme euh, d'une première étape hein, autour de la, de la pratique et de l'exploitation des, des données personnelles. Alors, le, le point ultime, c'est... Euh, le RGPD, hein, le Règlement général sur la protection des données, euh, qui définit un certain nombre de règles, euh, notamment que euh, une donnée personnelle euh, ne doit pas être euh, rattachée, en tout cas euh, ne doit plus permettre de pouvoir euh, identifier une personne physique, physique de façon directe ou indirecte, euh, notamment par référence à un identifiant en ligne ou à des données de localisation. Donc là, on touche évidemment euh, spécifiquement à l'utilisation des cookies. Juste d'un point de vue purement formalisme, hein, selon les autorités de protection des données européennes, il ne faut plus que ces données puissent permettre l'individualisation, la corrélation ou l'inférence. Une donnée personnelle ne se limite pas non plus qu'à des données directement liées à des identifiants. Alors, on pense au nom aux mails aux adresses mail, au numéro de téléphone, mais ça concerne également tout ce qui est identifiant en ligne, donc les cookie ID, les advertising ID, les MAC adresses, les adresses IP et puis également toutes les données qui permettrait par fingerprinting, donc par croisement de données d'interaction, de pouvoir identifier les données. Donc, euh, on pense à des plugins, à des OS utilisés, etc. Un cadre a été très clairement défini, hein, et ça me paraissait important de le rappeler, euh, pour être licite, le traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur le consentement de la personne, et ça, c'est vraiment une règle extrêmement importante et qui a basculé, on l'évoquera tout à l'heure, euh, avec le, le, le passage depuis le 1er avril à un consentement éclairé. Euh, donc, c'est soit un consentement éclairé, soit reposé sur euh, tout autre fondement légitime prévu par la loi. Donc, il y en a un certain nombre qui sont édictés, L'intérêt vital, qui est le trai le traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. L'intérêt public, le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, donc potentiellement le site. Hein. Euh, L'obligation légale, le traitement nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Et euh, l'aspect, euh, l'obligation contractuelle, le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne euh, concernée est partie euh, dans l'exécution. Et puis, on a deux, deux finalités qui sont accessoires entre guillemets, l'intérêt légitime, et c'est là où il peut y avoir évidemment certains flottements sur l'interprétation qui en est faite. Le traitement est nécessaire aux fins des, des intérêts légitimes poursuivis par le, le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts de liberté des droits fondamentaux de la personne concernée qui exige une protection de données à caractère personnel. Et puis le consentement, donc c'est la vraie bascule euh, ces derniers ces derniers jours, c'est la personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Alors on le constate, le cadre est extrêmement restreint. Hein, euh, si vous prenez le périmètre des intérêts euh, et finalités absolument nécessaires, euh, en fait on ne pourrait quasiment pas intervenir, en tout cas exploiter les... Euh, les, les, les données personnelles, euh, et comme vous le savez, la CNIL exige pour le reste des, des données depuis Première Ville un, un consentement qui est parfaitement explicite à la collecte des données personnelles avec un bouton oui et non euh, via un parallélisme, hein, ce n'est pas l'un ou l'autre ou par défaut euh, un consentement qui est induit, euh, c'est vraiment de manière euh, extrêmement euh, explicite, euh, donc validé par le euh, par l'internaute qui arrive sur le site. Donc, en partant de ce périmètre-là, est-ce qu'on peut considérer que le cookie euh, est, est encore un traceur légal Alors, euh, si on considère que la plupart des navigateurs web visent à éliminer, voire à supprimer l'usage du cookie tiers, hein, celui qui est vraiment destiné à la partie publicitaire, euh, il, il, je pense qu'il est important de rappeler quand même que ce traceur reste parfaitement légal aux yeux du législateur, hein, des régulateurs européens. Le cadre légal, d'ailleurs, n'est pas spécifique aux cookies, comme on a pu le voir, mais couvre l'ensemble des traceurs ou données personnelles euh, qui sont déposées sur les ordinateurs, sur les mobiles, sur les navigateurs, ou sur tout système euh, d'exploitation. Donc, en fait, la clé, c'est vraiment euh, le consentement euh, et le taux de consentement qui va permettre de pouvoir activer euh, ce type de tracker ou pas. Euh, en revanche, on a vraiment acquis la certitude euh, bah, que le cookie tiers, qui est vraiment lié à la publicité, lui, est bel et bien en voie de disparition, euh, et notamment euh, par une prise d'initiative de, de Google et de sa privacy box, alors... J'y reviendrai rapidement, mais Google, vivant en grande partie de la publicité ciblée, considère malgré tout que le consentement de ce type de pratique va finir par être impossible à collecter. Donc, il a pris l'initiative dès 2019 de lancer une opération autour de l'après-cookie tiers. Donc, le groupe Google propose une privacy sandbox et un bac à sable qui permet de tester des nouvelles technologies de préparer la fin des cookies tiers à l'horizon 2022. Donc vous voyez, on est sur des perspectives qui restent encore assez, assez éloignées. Alors en, en considérant la fin du cookie tiers, qui est vraiment le sujet qui nous intéresse, c'est quelles sont les, les alternatives qu'on a pu identifier Globalement, elles sont au nombre de trois, elles ont été identifiées par l'IAB. Hein. Euh, la poursuite d'un ciblage individuel avec consentement, euh, donc j'y reviendrai, euh, la mise en place de ciblage par cohorte, hein, qui est, est essentiellement porté aujourd'hui par, par, par Google, euh, et puis un ciblage qui est plutôt orienté contextuel, et là on, on a plutôt un, un retour en, en arrière sur, sur les, les pratiques qui pouvaient avoir lieu euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. Alors si on reprend les, les sujets un par un, euh, le ciblage individuel il, il, il repose sur trois trois grands principes. Euh, si on considère la fin des cookies tiers, il reste les cookies first party, euh, alors qui sont euh, s'ils sont acceptés dans dans le cadre du confinement, hein, euh, qui vont continuer à perdurer puisque les cookies first party euh, euh, permettent des fonctionnalités sur le site des annonceurs pour identifier et reconnaître les visiteurs, mais également euh, pour les sites des médias, qui ça leur permet de pouvoir euh, qualifier leur, leur, leur lectorat ou leur visitorat. Et ça permet à ces sites de médias d'adresser des publicités ciblées et suggérées euh, par rapport à un article. Alors, cette technique n'est pas nouvelle, hein, mais à la pose toutefois d'établir une relation directe entre éditeurs et les plateformes ad tech, voire entre les éditeurs et directement les annonceurs. Donc, si elle est pertinente pour les très grands médias qui disposent d'une très forte audience et de relations directes avec les, les grands annonceurs, elle reste toutefois fondamentalement inadaptée euh, à un monde évidemment beaucoup plus ouvert avec des annonceurs qui euh, diffusent leurs bannières sur des centaines de sites. Donc là, on est vraiment dans la limite du one to one et de la mise en relation euh, entre les, les, les plateformes, les portails, les, euh, les sites d'information euh, et puis évidemment les annonceurs. Euh, toujours un ciblage individuel. Le deuxième, c'est l'identifiant simple. Euh, donc, ça, c'est popularisé par les, les, les, les grandes plateformes euh, du type GAFA. Hein. Euh, Google, Facebook, Amazon et Microsoft. Euh, je pense que Pierre-Marie reviendra tout à l'heure. Euh, mais euh, comme les utilisateurs sont identifiés sur ces plateformes, euh, ça, ça permet une grande variété de services euh, proposés euh, par ces sociétés. Euh, et donc, de, de pouvoir spécifier, identifier l'ensemble des, des, des, des internautes qui sont connectés et malgré tout, et ça c'est à prendre en compte, hein, le, le, le consentement de la collecte des données doit quand même être réalisé par, par ces plateformes. Et puis, on a un dernier niveau sur le ciblage individuel, c'est l'identifiant mutualisé, euh, qu'on appelle SSO. Euh, un peu partout dans le monde, des éditeurs indépendants ont décidé de mettre en place des systèmes d'identification ça au pas de, de plateforme commune. Alors, c'est ce que je vous disais, ça s'appelle le SSO, le Single Sign-In. Ces système simplifie l'authentification, mais ne mutualise pas forcément les données collectées sur les internautes. Alors, Par exemple, nous, on l'utilise chez Nid hein, auprès de beaucoup de clients. On déploie ce protocole pour permettre à nos clients de basculer de leur intranet directement sur la plateforme et de bénéficier de configurations spécifiques. Alors, On le voit hein, pour l'ensemble de ces cas. Nous sommes très clairement limités dans une relation quasi one-to-one -one, euh, et on reste dépendant évidemment du consentement euh, des internautes. Le, la deuxième possibilité en tout cas envisagée, c'est le ciblage par cohorte. Euh, donc là, c'est un projet qui est principalement porté, je vous l'évoquais, par Google et son projet Sandbox 2022, euh, notamment à travers un acronyme qui s'appelle Flock euh, et qui repose sur un algorithme d'apprentissage euh, automatique qui va regrouper les internautes ayant les mêmes comportements de navigation. Donc là, chaque cohorte, se, a priori, se composerait d'au moins 5000 individus, voire plus, afin de limiter, et d'éviter qu'on soit sur un, un suivi individuel. Les annonceurs pourraient ensuite exposer leur message à ces différentes cohortes avec des ciblages qui sont réalisés depuis le navigateur. Donc là, on le voit, on passe à une étape, non pas individualisée, mais à une, sur des ensembles qui sont, qui sont globalement cohérents. Et puis, on a le, le, le dernier ciblage, qui est le ciblage contextuel, euh, donc là, on, on sort d'un périmètre où on identifie l'individu en que tel, mais on, on, on se repositionne par rapport au contexte sur lequel l'internaute va, va se trouver. Donc on a quatre grandes typologies de, de ciblage contextuel. Un ciblage qui est éditorial, donc là c'est apparu dès le début d'Internet, hein. c'est le... Euh, le, ce ciblage consiste à associer un contenu à un lectorat, euh, donc bah, le, par exemple un site sportif aura plutôt a priori une tendance masculine, là où euh, un site consacré à la mode sera plutôt sur une audience féminine, donc on, on voit qu'on est sur des ciblages qui sont euh, malgré tout extrêmement larges. Un deuxième niveau qui le ciblage par mots-clés, euh, dans ces cas-là, euh, on, on est sur un ciblage éditorial plus précis euh, qui va permettre de s'intéresser au contenu de la plage, donc là on va utiliser des robots hein, des crawlers qui vont identifier euh, les mots-clés dans une URL ou dans une page pour pouvoir créer des segments spécifiques au sein d'un même site web ou de cross-domaine euh, pour pouvoir proposer des publicités qui sont évidemment en lien avec le, le, le contenu de la page proposée. Troisième niveau, le ciblage sémantique qui est encore plus précis que le ciblage par mots-clés et qui va permettre en fonction... Euh, euh, d'une analyse en temps réel, euh, une plus grande puissance de calcul, euh, de, de pouvoir euh, dépasser le simple euh, gestion de l'orthographe d'un mot-clé pour s'intéresser au contexte de la page. Donc, ça permet notamment d'éviter tout contresens sur un, un mot-clé. Hein. On a souvent l'exemple de euh, orange le fruit ou Orange le, le fournisseur de, de, de, de téléphone et d'Internet. Et puis, on va pouvoir leur associer des attributs sociodémographiques, mais également émotionnels, euh, voire également des intentions d'achat. Et puis un dernier niveau qui, qui, qui vient compléter cet ensemble-là, c'est le niveau de ciblage multimédia, hein, parce que grâce aux technologies de reconnaissance aujourd'hui du son et de l'image, il est désormais possible également d'associer des mots-clés euh, ou de la sémantique, évidemment, à une photographie, à un podcast ou à une vidéo. Voilà, donc vous, vous le constatez, hein, le marché et ses acteurs tâtonnent encore. On est sur des solutions qui sont intermédiaires et qui ne sont pas complètement abouties. Euh, et, et ce qui est assez étonnant, c'est que les évolutions réglementaires ne sont pas une surprise. Hein, elles sont initiées quand même depuis extrêmement longtemps. Euh, mais il reste encore beaucoup de travail pour euh, bah, pour continuer à, à, à retrouver les équilibres euh, entre évidemment la nécessité de de, de protéger la collecte des données personnelles euh, et puis euh, bah, la possibilité de continuer à pouvoir proposer euh, des publicités digitales qui soient évidemment les plus les plus pertinentes possibles. Voilà pour ce, ce, ce tour d'horizon euh, de, de l'évolution, en tout cas de la vision euh, qu'on qu a pu identifier euh, sur le remplacement des cookies euh, des cookies tiers. Je vais passer la parole à Pierre-Marie euh, pour qu'il nous explique la manière dont Microsoft justement s'est organisé euh, par rapport à, à, à tous ces changements. Pierre-Marie, je te passe la parole. Tout à fait. Merci Philippe. Euh, je partage mon écran. Euh... Avec... On voit bien mon écran, Philippe C'est tout bon, ouais. OK, parfait. Ok. Eh bien, écoute, merci. Merci Philippe en tout cas. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, nous, on évoque un sujet important qui impacte le monde de la publicité. Euh, et euh, finalement, même si beaucoup de réponses sont encore à apporter, euh, plus on en parle, euh, mieux on sera préparé pour les changements euh, à, à venir. Euh, trois sujets aujourd'hui ensemble. Euh, la transformation euh, du marketing digital à travers justement ce monde sans cookies. Euh, quel impact euh, quel impact ça va avoir sur les marques, et comment Microsoft, finalement, va adresser ces challenges sur, sur le long terme. Euh, donc, euh, hop, euh, donc, quel est le problème avec les cookies tiers qui disparaissent Et qu'est-ce qui va se passer finalement Comprendre ces changements euh, va nous aider à mettre euh, les bonnes les bonnes solutions euh, en place. Euh, on vit dans une époque différente. On a transitionné d'une ère où les produits et les services digitaux euh, pouvaient se développer sans surveillance particulière à plutôt une ère où euh, construire une expérience digitale et enregistrante c'est plus forcément suffisant auprès de l'utilisateur. Ça doit être fait dans le respect de la vie privée sur Internet. Donc, cette pression qui vient des internautes euh, et qui est matérialisée par une étude que vous voyez à l'écran, 87% des utilisateurs estiment que la vie privée est un droit et non plus un privilège, ce qui est un changement euh, d'état d'esprit assez, assez important. Et pendant que les utilisateurs sont justement plus au fait euh, de leur droit à la vie privée, l'industrie continue d'investir massivement dans des solutions de tracking euh, et d'audience euh, Ciblés. Euh, on voit qu'il y a euh, 19,7 milliards de dollars euh, d'investissement euh, aux États-Unis uniquement. Euh, donc, le fossé entre ce que la vie privée sur Internet demande et la direction que prend l'industrie amène euh, davantage de pression finalement sur les régulateurs euh, et euh, autres organismes, autres organismes de contrôle. Pardon. Et donc, euh, avec ça à l'esprit, la manière dont nous, euh, plateforme advertising, on manage la vie privée, euh, va changer de manière fondamentale la façon également dont les marques collecteront de la donnée pour engager avec leur audience. Et donc, dans ce nouveau monde où la vie privée euh, est entre guillemets clé, euh, la réglementation euh, déterminera un meilleur équilibre entre euh, les connecteurs de données d'un côté et les consommateurs de l'autre. Et donc, selon euh, l'IAB, euh, le respect de la vie privée est l'un des quatre euh, principaux sujets sur quoi les marques, les marques euh, vont attirer leur attention dans les années à venir, avec en parallèle se remettre du Covid euh, étant euh, euh, tête de liste également euh, euh, au même titre. Euh, mais... Euh, en revanche, l'industrie euh, du marketing digital euh, est construite sur l'utilisation de cette information. Les données des utilisateurs sont donc à, à la base du suivi et de la personnalisation, ce qui pose comme question euh, la suivante, comment est-ce que les marques aujourd'hui peuvent-elles offrir euh, des expériences personnalisées tout en respectant euh, la protection de la vie privée donc forcément, c'est la question un petit peu à un million d'euros. Et pour y répondre, on, peut, on, va prendre, on va essayer de prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre pourquoi les cookies tiers jouent aujourd'hui un rôle aussi controversé. Donc si on revient un petit peu à la base, qu'est-ce qu'un cookie Un cookie, donc c'est un tout petit fichier que les navigateurs et les applications utilisent pour stocker, partager des informations sur notre comportement en ligne. Le cookie a donc été initialement conçu pour, entre guillemets, sauvegarder les préférences et la personnalisation de l'utilisateur pour euh, certains sites Internet. Et au fil du temps, ils ont été adaptés pour partager euh, des informations avec plusieurs entreprises, plusieurs éditeurs de sites, plusieurs marques, etc. etc. Par exemple, les données de cookies sont super importantes euh, justement, pour pousser euh, euh, des annonces publicitaires euh, pertinentes. C'est tout le sujet aujourd'hui. Euh, lorsque les gens se connectent à un site Internet, ils acceptent généralement le partage de leurs informations auprès de ce site. C'est le petit bandeau que vous voyez lorsque vous vous connectez un site X ou Y. Euh, donc voilà. Euh, ce, néanmoins, euh, ils peuvent euh, ne pas être au courant que leurs informations euh, sont accessibles auprès de dizaines d'autres entreprises qui peuvent elles, elles aussi euh, avoir des cookies toujours sur le même site et recueillir leurs données. C'est ce qui se produit lorsque les sites et les applications utilisent des cookies tiers pour activer des fonctionnalités euh, différentes. Par exemple, euh, on peut penser à des extensions sur votre navigateur. Beaucoup, euh, beaucoup de, de, de, de ces extensions proviennent de l'écosystème publicitaire pour collecter de la donnée. Et euh, en 2019, les cookies tiers représentaient près d'un de, de, tiers, soit 38 milliards de dollars, de toutes les dépenses digitales euh, publicitaires aux États-Unis, uniquement aux États-Unis. Ça vous donne un petit peu euh, l'idée de ce que ça peut, euh, de ce que ça peut représenter dans le monde. Euh, afin de résoudre finalement le, le, le problème, les entreprises tech ont annoncé des restrictions aux cookies tiers sur les navigateurs que vous avez à l'écran. D'ici à 2022 les cookies tiers devraient cesser complètement de fonctionner sur les navigateurs les plus populaires. Euh, et certains navigateurs, euh, je pense à Mozilla par exemple, ont déjà apporté ce changement. Et même si aujourd'hui on parle de cookie tiers euh, et des restrictions, simi des restrictions pardon, similaires, euh, sont à venir euh, pour les applications mobiles, avec Apple qui a déjà euh, annoncé des restrictions sur l'utilisation de ce qu'on appelle euh, l'IDFA, qui est finalement euh, l'ID des téléphones qui est fortement utilisé par l'écosystème publicitaire sur App Store de manière similaire à un environnement desktop. Donc Apple a décidé par contre de reporter la mise en œuvre de, de, de, de, de, de, de, de toutes ces restrictions au premier semestre 2021. Donc on va y arriver dans, dans pas très longtemps. Donc forcément ces changements perturbent la façon dont les marques travaillent euh, le, leur ciblage et le tracking de, de celle-ci. Et donc désormais, tout l'écosystème du marketing digital est dans une sorte de, de finalement de, de, de contre-la-montre euh, pour trouver des alternatives. On observe déjà que les changements à venir ont déjà une incidence sur les investissements de l'industrie. Euh, les, les marketeurs, les éditeurs euh, ou autres utilisateurs de données ont investi presque 12 milliards de dollars dans les données euh, d'audience tierces en 2019 aux états unis ce qui est encore massif et donc reflète bien évidemment l'indépendance des entreprises à l'égard de ces données tiers euh, qu'on euh, qu qu collecte via ces cookies tiers. Euh, toutefois, il s'agit d'une croissance qu'on peut une croissance qu'on peut euh, dire de 6,1% d'une année à l'autre ce qui démontre un taux de croissance divisé par 2, presque, euh, même plus que ça, 2,5 par rapport à l'année précédente. Et selon euh, ce rapport de, de, de l'IAB, cela reflète probablement l'anxiété croissante des marques au sujet de la disparition du cookie qui tire. Les données, euh, de toute façon, continueront d'être euh, finalement le graal du marketing digital. On en aura toujours besoin pour offrir des, des expériences personnalisées et générer un, un, un bon ROI. Mais la façon dont on enfin, dont on approvisionne. Euh, euh, dont on comment, pardon excusez-moi dont nous nous approvisionnons en termes de données euh, sera euh, bien différente les marques auront besoin d'une finalement d'une stratégie euh, différente pour conserver les avantages de la compréhension de leurs utilisateurs tout en cherchant évidemment à se conformer euh, euh, au respect à se pardon au respect de la protection de la vie privée du coup on commence à voir beaucoup d'entreprises qui ont des idées sur la façon de relever ce défi. Euh, Philippe en a décrit quelques-unes, euh, enfin, quelques façons. Les détails sont jusqu'à présent extrêmement limités, euh, et donc il y a forcément encore de l'incertitude et de et nombreuses options sont, sont discutées. En revanche, certains aspects de l'impact attendu sont connus, alors on va faire un focus sur ceci pour savoir euh, ce que nous pouvons commencer à faire pour être en tout cas mieux préparés euh, pour le futur. Euh, cinq grands points du coup. Un, mettre l'avantage, l'accent sur les données propres. Donc les données, ce qu'on appelle first party. La première chose à savoir, euh, euh, c'est l'importance renouvelée au data first party. Euh, ces données propres, ces données propres pardon, proviennent généralement d'endroits où il y a une relation établie avec les utilisateurs et en raison de cette relation, les données sont généralement disponibles avec le consentement euh, à utiliser. Si on prend l'exemple de LinkedIn, euh, les gens acceptent de partager leurs données avec LinkedIn afin de recevoir des recommandations d'emploi personnalisées basées sur les profils de personnes. Euh, à l'avenir, les marques devraient envisager quel type d'échange euh, de valeurs euh, fiables euh, leur permettrait de recueillir ces données propres euh, fondées sur le consentement. Et avec ces données, il est possible de créer des profils et de les utiliser pour fournir du contenu et, et des annonces pertinentes. Et donc, les marketeurs devront s'assurer que toute nouvelle expérience est sans friction et qu'il y a une bonne raison pour que les gens enregistrent leur profil ou leurs ID. Deux, l'importance de l'activité connectée, comme le disait tout à l'heure Philippe. Comment peut-on collecter de la data first party Une façon importante, c'est d'avoir finalement, des utilisateurs logués avec un email et un mot de passe pour suivre leur activité connectée. Aujourd'hui, avec des cookies tiers, les entreprises utilisent ce qu'on appelle le modèle probabiliste, recoupant un tas de données pour déduire un profil d'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le cohorte, comme Philippe a, a, a montré tout à l'heure. Sans les données des cookies tiers, l'industrie se déplacera vers ce qu'on appelle des profils déterministes. Ce qui signifie que les, les utilisateurs construisent et partagent leurs profils et les entreprises peuvent faire correspondre des informations connectées à leur comportement. Une grande partie du web non identifié finira par devenir non tracable et donc aura peu de valeur pour les éditeurs dans le futur. 3. Le contexte et les comportements sont clés euh, puisqu'une autre façon de cibler les, les audiences sans l'utilisation des cookies tiers est de tirer parti des informations riches sur les pages que les gens visitent. Par exemple, un éditeur ayant un fort contenu sur les voitures peut utiliser sa data propre à partir des pages web pour définir qu'un certain type d'utilisateur a un grand intérêt pour les voitures. Par conséquent, euh, malgré des contrôles peut-être un petit peu plus stricts, euh, les annonceurs sont toujours en mesure de travailler avec les éditeurs pour obtenir ces données sur le comportement des, cons des consommateurs euh, pour davantage diffuser des annonces ciblées sans l'utilisation de cookies, ou, ou d'ailleurs sans acheter un segment d'audience euh, à, à une entreprise tierce. Euh, quatrième point, les éditeurs et les marques euh, vont travailler davantage de concert, euh, puisque compte tenu de tout ce que nous avons discuté euh, jusqu'à présent, les spécialistes du marketing, les éditeurs devront forcément s'associer pour identifier les opportunités communes. Les partenariats stratégiques seront essentiels pour les marques, puisque tous les éditeurs n'auront pas forcément la même donnée propre et ni même la même stratégie de data propre pour réussir sans coup qui et enfin, le cinquième, le cinquième point, les nouvelles, de nouvelles façons de suivre le cheminement des décisions vont émerger, puisque l'attribution, le tracking et l'incrémental et l'EROI seront toujours un défi pour les marques. Dans un sondage toujours auprès, de, un sondage de l'ISAB, pardon, toujours auprès des marques, presque 50% des, des répondants ont déclaré que la mesure et l'attribution attireront leur attention au cours de l'année à venir, soit euh, presque le, le même pourcentage que se remettre du Covid-19, tous deux en tête de liste, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de débats sur euh, euh, l'importance renouvelée euh, des, des, des idées basées sur les panels d'utilisateurs ou euh, de se concentrer sur les mesures d'attention comme les... Euh, les heatmaps d'un site ou d'autres solutions basées sur les données propres. À ce propos, je vous encourage à aller voir les solutions Microsoft Clarity pour les heatmaps et autres solutions analytics pour site puisque c'est gratuit. L'abandon du cookie tiers n'est pas forcément rassurant, donc Microsoft va mettre des choses en place et on va voir ce que ce qu'on peut faire pour les marques. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons parmi lesquelles on peut euh, vous aider? Euh, Microsoft dispose d'atouts et de capacités qui peuvent vous aider euh, dès aujourd'hui et euh, vous aider à vous préparer euh, pour le challenge qui se dresse devant nous. À savoir, un, euh, on a une donnée propre euh, très, très, euh, très, très riche, euh, c'est-à-dire que nous mettons à disposition auprès des marques et des données toute la data dont nous sommes propriétaires. Euh, deux, on est euh, Microsoft quand même leader dans l'industrie du digital euh, au sens large. Euh, et trois, l'expérience, euh, nous sommes pionniers dans le respect de la vie privée sur Internet. Euh, pour exemple, on a euh, implémenté euh, le RGPD au niveau mondial, qui est une directive européenne. Euh, tout d'abord, si les données propres sont la euh, nouvelle normale, entre guillemets, euh, peu d'entreprises aujourd'hui sont capables d'offrir ce que Microsoft peut offrir. Euh, en termes de chiffres, Bing, c'est 500 millions d'utilisateurs dans le monde euh, par mois. On peut en dire euh, autant des services comme MSL. Euh, la taille de notre pool de data propre est l'un des plus importants au monde en termes de qualité. Euh, et euh, en termes d'exemples, nous avons des données uniques euh, comme la base de données LinkedIn. Euh, euh, par exemple. Donc il est important d'avoir ces data propres, mais vous ne, vous ne pouvez pas en, en tirer le meilleur parti euh, si vous n'avez pas la bonne technologie. Et encore une fois, sur ce terrain, Microsoft est bien positionné avec des capacités euh, d'intelligence artificielle, de machine learning à la pointe de la technologie. Euh, L'intelligence d'audience Microsoft Advertising utilise des milliards de points de données combinant des signaux provenant euh, de la navigation, web, de la recherche sur Internet, des données Microsoft propres euh, euh, et on peut y ajouter aussi LinkedIn avec pour objectif d'identifier euh, l'intention des consommateurs pour augmenter euh, les performances et l'efficacité. Euh, donc là, cette intelligence d'audience, elle c'est un atout à votre disposition et euh, on, on pourra parler de la façon dont vous pouvez l'utiliser euh, dans, dans quelques minutes. Euh, Rappelez-vous que nous avons discuté de l'importance du contexte. Nous avons un ensemble diversiflés d'auditoires euh, atteignant différents types d'utilisateurs sont aussi des entreprises aussi diverses que euh, bah forcément MSN, LinkedIn, euh, toutes avec euh, des millions d'utilisateurs uniques. Et euh, MSN et le nouveau navigateur Microsoft Edge atteignent des personnes avec une variété de sujets et de catégories de contenu qui permettent une compréhension euh, beaucoup plus riche euh, des, des, des, des utilisateurs. Donc Ces données riches combinées à notre technologie nous permettent de développer des nouvelles façons de finalement suivre et d'optimiser les campagnes. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe analytics peut estimer le funnel d'attribution des différents canaux et le poids de différents médias dans le parcours de l'utilisateur. Et nous continuons toujours à faire évoluer ces modèles pour davantage de précision, pour qu'ils pour qu vous soient profitables finalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant La prochaine étape, consiste à commencer à tester la façon dont nos données propres euh, fonctionnent, sur, euh, euh, fonctionnent pour vos business respectifs à travers, euh, à travers différents médias. Donc, en un, on a le Microsoft Audience Network, qui est composé de placements natifs, sur des sites partenaires, enfin sur des sites appartenant pardon, et exploités par Microsoft, donc MSN, Outlook, Edge, etc. Et grâce à notre réseau, vous pouvez accéder à l'audience Microsoft et interagir de manière significative avec vos prospects, en tirant parti bien évidemment des data first party de Microsoft et de ses utilisateurs et de leurs signaux d'intention. Et nous le faisons en tenant compte de la confidentialité et de la sécurité des données des clients, puisque c'est le sujet aujourd'hui nous ne partageons pas nos données, nous n'achetons pas de data tiers. Chez Microsoft, on, est, on suit des processus très stricts pour créer un environnement sûr pour la vie privée de nos clients, qui à son tour est conforme, un, au RGPD, et deux, à son équivalent américain qu'on appelle le CCPA. Euh, en plus de ça, l'intelligence artificielle qu'on met euh, euh, dans ce process-là stimule la personnalisation et augmente la, la pertinence pardon, de la publicité pour vous aider à atteindre vos objectifs marketing. Donc, Les, les, les annonces d'audience Microsoft sont des annonces euh, performantes sur nos marchés et comme vous pouvez le voir, les taux de clic sur le réseau d'audience Microsoft sont plus élevés que sur les autres plateformes natives qui fournissent des annonces sur ces mêmes sur ces mêmes emplacements euh, euh, sur MSN, Outlook, etc. Par exemple, par rapport à d'autres DSP natifs, donc servant sur MSN, les, les annonces d'audience Microsoft ont conduit à un taux de clic qui est deux fois plus élevé. Euh, c'est 1,2 fois plus élevé sur Outlook.com. Et la récente extension à certains sites partenaires premium, euh, c'est en moyenne 3,5 fois plus de clics que les autres concurrents natifs. Et les raisons de ces résultats reposent sur les données solides basées sur l'intention, euh, l'intelligence artificielle, etc., etc. Pour une meilleure segmentation de l'audience, une meilleure prévision de l'engagement et une sélection personnalisée des offres. Le tout pour aider à offrir un meilleur ROI. Euh, et ensuite, la combinaison euh, de la recherche avec euh, nos ciblages d'audience peut être très puissante et peut répondre à un bon nombre euh, de vos besoins de ciblage d'audience. Euh, en l'absence de cookies tiers. Par exemple, on, on peut vous permettre de cibler des profils LinkedIn ou d'utiliser vos données euh, autorisées pour atteindre la bonne audience avec le bon message lors de la recherche. Vous pouvez, par exemple, profiter de l'intelligence euh, d'audience Microsoft euh, en étendant vos campagnes de recherche aux annonces d'audience. C'est un moyen facile et efficace de tirer parti des données propres de Microsoft qu'on met à disposition auprès des marques. Et enfin, une étape que vous pouvez dès à présent euh, euh, implémenter, c'est l'activation du tracking Bing, qu'on nous on appelle UET pour Universal Event Tracking. Donc le tag UET. Euh, qui est un smart pixel, hein, continue d'évoluer d'une manière qui aidera à, à suivre les restrictions des utilisations de données. Par exemple, il y a beaucoup de débats euh, en ce moment sur la question de savoir si l'industrie va passer à une solution basée sur les serveurs pour diminuer euh, la dépendance sur le navigateur local. Euh, bien que tout ça ne soit pas encore très clair, euh, le tag UET continuera d'évoluer pour être en lien avec les derniers développements. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Et pour récapituler, euh, trois points. Un, on est bien présent pour vous soutenir dans cette transition euh, avec nos données euh, first party et la puissance de l'intelligence artificielle qui seront mises à votre disposition. Deux, je vous encourage euh, à commencer par tester le réseau d'audience Microsoft et les capacités de ciblage d'audience sur la recherche. Et trois, euh, le tag UET vous permettra toujours de créer des scénarios de ciblage et de personnalisation pour vos futures campagnes digitales. Voilà, Merci à tous pour votre attention. Merci Pierre-Marie pour ton intervention. Ce que je vous propose, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de questions à poser. On se donne quelques instants pour ceux qui le souhaitent pour poser des questions. Sinon, on terminera la présentation sur ce slide. Alors, une première question, bonjour, à quelle date les entreprises doivent-elles être conformes à cette nouvelle réglementation Alors, allez, euh, la date est passée, hein, puisque l'ACNil en tout cas sur le, le territoire français, l'ACNIL exigeait euh, la mise en place euh, de la, la validation euh, explicite euh, des, de la collecte des données personnelles à partir du 1er avril. Donc, euh, euh, si vous ne vous êtes pas encore intéressé au sujet, il est, euh, il est important que vous le fassiez, que vous validiez la conformité de votre bordeaux. Euh, notamment, hein, le, juste pour le rappeler, euh, il faut que la, la demande euh, ne, ne soit pas validée par défaut, mais que ce soit bien une action liée euh, à l'internaute et qu'il ait le choix de répondre oui ou non de manière extrêmement explicite. Et je rajoute pour compléter que euh, les cookies tiers seront euh, entièrement abandonnés à partir de 2022 La, la, la bascule et, euh, a très clairement démarré. Bon, a priori, pas d'autres questions. Donc, je vous propose de, de terminer euh, la présentation euh, dès maintenant. Merci à tous d'être venus. Et puis, euh, je vous souhaite une, une excellente journée. Merci à Pierre-Marie pour, pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.